Nous avons déjà vu les étudiants de la fac centrale apporter leurs pierres à l'édifice dans la fabrication du gel hydroalcoolique et les distribuer. Ils se mettent maintenant à l'expérience de la fabrication des visières protectrices. Imètre Missy les a contactés. En premier lieu, en fait, l'initiative, c'est on a été contacté par la faculté des sciences pour pouvoir répondre euh, aux besoins qui étaient, qui étaient de fabriquer des solutions hydroalcooliques. Par la suite, euh, par manque de, de matières premières c'est-à-dire d'éthanol, pour pouvoir fabriquer ces solutions hydroalcooliques, mm -hmm. euh, pour ne pas rester les bras croisés, euh, on s'était dit pourquoi ne pas, pourquoi pas, ne pas fabriquer des lisières quel est le, le process pour faire une visière Est-ce que vous avez été sur Internet Est-ce que vous avez demandé à des spécialistes pour, pour en fabriquer Ce n'est pas évident quand même. Comment vous avez fait En fait, pour le process, euh, j'ai vu pas mal de vidéos tournées sur Internet. Et là, en fait, c'était des, des initiatives citoyennes de chez eux. Et on a vu euh, pas mal de process de fabrication. En fait, on a adapté, euh, on, on a vu plusieurs modèles et on a adapté un modèle qui est plus adéquat chez nous. Voilà. Très bien. Et fait, euh... le, le, le personnel médical l'a testé et l'a approuvé, en fait. Parce qu'on a, on a fait en sorte à ce que ça soit confortable, même euh, lors de la mise. Et voilà, je vais vous montrer. Euh, C'est la matière première. On a des rubans mmh. mmh. adhésifs. Mmh. On a euh, ces papier transparent. Mmh. On a l'élastique. Et le tour est joué. Et le tour est joué avec une agraveuse. Et pour vous montrer un échantillon, le voilà. Euh, pour le porter. Mmh. Et le tour est joué. Voilà. Voilà. Ça protège en fait contre le postillon de tout ce qui est euh, éternuement et tout. Ça va protéger les yeux notamment et aussi même la surface du masque.